Donc, bienvenue, bienvenue à ce webinaire sur euh, le nouveau site euh, du Récit univers social histoire.recitus.qc.ca. Euh, on, on vous a martelé le, le URL là, dans nos différentes communications, euh, ça fait partie du plan, mais euh, c'est super simple donc à retenir. Puis C'est un nouveau site euh, qui met vraiment l'accent sur euh, donc l'histoire du Québec et du Canada, donc le programme de formation euh, en troisième et quatrième secondaire. Euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble euh, de ce site-là, puis après euh, de vous donner les clés, puis euh, les réflexes pour pouvoir euh, l'explorer à votre rythme. Euh, je vais être accompagné aujourd'hui de ma collègue, euh, donc Catherine Derry, euh, qui travaille euh, donc avec moi sur euh, les, les ressources pour le cours euh, d'histoire du Québec et du Canada. Mais sachez qu'une Très grande équipe et beaucoup de collaborateurs euh, derrière ce projet-là. Donc, on tient à le souligner à chaque fois qu'on qu vous le présente. Euh, pour le déroulement du webinaire, ben, euh, ça va être simple. C'est vraiment en trois parties. Une première partie où euh, on va vous euh, présenter la structure du site. Donc, juste pour se familiariser un peu avec la navigation, euh, la structure, dans le fond, des différentes périodes réalité sociale, puis les chapitres dans ces périodes-là. Euh, on va vous présenter l'exemple d'un chapitre en particulier pour voir comment euh, les, les connaissances sont abordées euh, par des textes, des vidéos, des cartes, des documents historiques. Donc, il y a une foule de ressources euh, disponibles, puis plusieurs ma manières de présenter les, les choses euh, aux élèves. Euh, parce que oui, la, la, la clientèle cible, ce sont euh, vos élèves évidemment euh, d'abord. Puis finalement, vous, euh, pour toutes les autres ressources qui accompagnent euh, euh, les contenus. Donc, euh, il va y avoir aussi une section où on va présenter euh, les modules liés aux connaissances. Donc, il y a plein de modules interactifs à travers les contenus. Euh, il y en a qui connaissent peut-être Géniali, qui permet de, de recouper euh, des images, du texte. Et il y a aussi des H5P. Là, c'est plus des petites questions quiz quiz pour réviser un peu les connaissances. Ça, c'est la première partie. Euh, la deuxième partie va porter vraiment sur les activités d'apprentissage et de révision qui sont disponibles sur le site. Donc, euh, quand je disais que le site concernait, donc Public cible aussi enseignants, euh, donc là, on, a, on est vraiment dans une formule euh, habituelle au récit où on offre des euh, documents Google que vous pouvez télécharger, évidemment, euh, pour les, les partager dans vos euh, env environnements respectifs ou bien les imprimer si vous préférez les faire de façon manuscrite avec vos élèves. Euh, il y a plusieurs types d'activités d'apprentissage et de révision sur le site. Puis, euh, plus tard, là, justement, dans la présentation, on va essayer de bien différencier chacune de ces activités-là pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Et euh, ben, le 5-10 minutes qui va nous rester, au bout de son, on le garde pour une discussion. Euh, il y aura un questionnaire ou CLAP que vous pourrez remplir euh, pendant la, le webinaire, à la fin du webinaire ou après le webinaire. Puis, s'il y en a qui ont plus de questions, bien, nous, on va rester, on peut rester encore à la présentation sans problème. Euh, donc, c'est tout pour l'aspect euh, déroulement du webinaire. On va vraiment passer euh, à la matière première de, de cette présentation. Donc, le site, euh, le, le nouveau site, Histoire du Québec et du Canada. Euh, donc, ça, c'est la page d'accueil, euh, vous voyez euh, au bas de mon écran les huit euh, réalités sociales. Il euh, faut bien préciser d'entrée de jeu que il y a 4, les quatre périodes donc de quatrième secondaire sont disponibles euh, dans leur entièreté et pour secondaire 3, euh, donc la première période est disponible, des origines à 1608 et les trois périodes suivantes, euh, on va continuer à ajouter des contenus euh, au courant de l'année. Donc, c'est en chantier, c'est en évolution. Euh, Qu'est-ce qui est important de retenir euh, sur la page d'accueil? Ben, simplement, euh, vous avez toujours accès au menu hamburger. Donc, si jamais vous êtes un peu euh, euh, égaré sur le site parce qu'il y a beaucoup de contenu, euh, ben, toujours facile d'accéder au menu hamburger pour revenir à l'accueil ou explorer une autre période. Euh, puis euh, Sinon, ben, si vous voulez revenir à la page d'accueil, vous pouvez toujours cliquer sur le logo euh, « Histoire du Québec et du Canada » qui va toujours être présent. Euh, C'est le moment d'entrer un peu plus dans un exemple euh, de, de page type euh, au niveau des contenus. On va prendre euh, évidemment la première période. Il y en a sûrement qui sont euh, en train de l'aborder avec leurs élèves. Donc, on va se concentrer sur la période de, des origines à 708 de troisième secondaire. Et on va aller explorer donc euh, cette réalité sociale pour voir un peu comment on a structuré nos contenus euh, au sein de cette période. Donc vous voyez d'abord illustration. Euh, ensuite de ça, une table des matières des chapitres de la période. Donc ici c'est simple, il y aura trois chapitres. Donc euh, portant sur le peuplement, les nations autochtones, puis les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens. Et sur cette page d'introduction-là de la période, euh, il y aura toujours euh, des ressources un peu, euh, des ressources pour... Euh, accompagner les élèves d'entrée de jeu euh, avec des, des notions qui pourraient être importantes pour bien comprendre la réalité sociale. Dans ce cas-ci, on a une courte vidéo sur les noms des 11 nations autochtones du Québec et euh, aussi donc un module interactif sur des éléments du patrimoine toponymique autochtone et évidemment leurs référents francophones. Euh, donc ça, c'est simplement la page d'entrée pour nous permettre d'accéder au chapitre de la période. Puis aujourd'hui, on va aller plus dans le détail du chapitre sur les premiers contacts. C'est là qu'on va vraiment voir euh, comment on a présenté les contenus de manière euh, très différente là, au sein des chapitres. Merci Pascal. Euh, donc, Les introductions des chapitres vont toutes être organisées de la même façon. D'abord, il va y avoir une bande noire euh, qui va contenir des consignes, des intentions de lecture. Euh, parfois aussi, ces bandes noires là vont servir à présenter des résumés euh, d'informations pertinentes pour des, des, des, des concepts vraiment importants. Ensuite, il y aura toujours un court texte de synthèse pour introduire le chapitre. Et euh, ben, ces courts textes de synthèse-là ont été rédigés par nous et donc sont en licence Creative Commons. Euh, ce sont, dans le fond, tous ces textes-là, autant dans les introductions que dans les contenus, ce sont des résumés de l'historiographie. Donc, il y a une nouvelle, recherche, ben, pas, une nouvelle, mais une recherche historique qui a été faite là, pour, euh, pour vraiment se baser sur euh, les, derniers, euh, les dernières connaissances. Et ça peut toujours servir de base euh, à une recherche que vous pouvez donner à vos élèves. Ensuite, il y aura souvent une iconographie, donc dans ce cas-ci, c'est une image, une œuvre d'art, une illustration. Euh, L'iconographie, la source, l'image, elle est toujours cliquable pour qu'on la voit dans son, dans son entièreté et euh, ça contient la source une fois qu'on a cliqué dessus. Euh, donc, on essaie d'avoir des sources les plus, les plus référencées possibles avec le plus d'informations possibles pour vous aussi si vous jamais vous voulez les retracer, dont le lien vers l'institution qui possède la version originale qu'on qu peut télécharger. Donc, c'est pratique quand on veut aller la, la, la, la re-télécharger pour soi-même. Et ensuite, la licence. Donc, la licence, souvent, en fait, on essaie que ça soit le plus possible du domaine public ou du Creative Commons. Euh, C'est comme ça dans la plupart du cours. Dans certains cas, ce ne le sera pas. Donc, je, je reviendrai tantôt là pour vous montrer des exemples euh, quand ce ne l'est pas. Et ensuite, il y a la table de matière, des matières de, des sections du chapitre. Donc, dans la table des matières que Pascal vous a présenté euh, un petit peu avant, euh, on avait les trois chapitres qui se dé, qui se, se, en menu déroulant. Alors que là, on a les sections euh, qui vont euh, être incluses dans le chapitre. On y aller dans la première section. Donc là, on entre au cœur des contenus. Ça va être toujours des pages avec des textes de synthèse, un peu comme mentionné tantôt, des iconos, des modules interactifs. Euh, on va vous présenter cette page-là en exemple, mais il y en, a, il y en aura beaucoup à explorer après le webinaire. Donc un rappel aussi, euh, en plus du menu hamburger, vous avez le fil d'Ariane en haut. Euh, si jamais vous êtes un peu perdu, donc là, on est dans la section Autochtones et pêcheurs, dans le chapitre premier contact, dans la période des origines à 1608. Donc, comme toutes les pages finissent quand même par se ressembler, des fois, c'est bien pour naviguer rapidement euh, d'une page à l'autre. Euh, ensuite, encore l'intention de lecture. Dans ce cas-là, c'est vraiment pour... Euh, Attirer l'attention des élèves sur le contact, bien entendu, mais aussi sur quelque chose de spécifique à regarder, donc l'idée des conséquences de ces contacts-là. Ça donne un angle pour commencer à lire la page. Euh, ensuite, les textes de synthèse, donc comme je l'ai dit tantôt, rédigés par nous dans Creative Commons. On a aussi essayé de mettre des mots en gras pour faciliter le repérage d'éléments importants dans, dans la lecture. Euh, ensuite, on a la carte. On a, euh, on a créé en équipe là, une centaine de cartes, si ce n'est pas plus. Euh, encore une fois, ce sont toutes des ressources Creative Commons que vous pouvez utiliser. Et dans le cadre du site, euh, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait que le, le texte soit sélectionnable aussi pour permettre euh, l'utilisation des, euh, des logiciels, des outils de synthèse vocale. Donc, on a remis le titre de la carte et une certaine description de ce qui se passe sur la carte pour que ça soit plus facile pour les élèves qui peuvent utiliser leur, leur outil ou pas, finalement. Pour n'importe quel élève aussi, ça peut être pratique. Ensuite, on a le lexique. Donc là, on a un exemple ici de, pour les basques. Donc, ce sont des mots qui sont possibles d'être trouvés dans le dictionnaire, mais dont la définition du dictionnaire n'est pas nécessairement toujours claire pour le contexte historique de la période spécifique. Donc, dans ce cas-là, on aura euh, choisi ces mots-là puis on leur aura, aura précisé une euh, définition pour que ça soit plus clair pour les élèves. Ensuite, dans les iconographies, euh, on a toujours... Bien, en fait, c'est un bon exemple, celle-là, de l'effort qu'on a mis dans la recherche des sources primaires. Donc, aussitôt qu'on pouvait le faire, on cherchait à mettre des sources primaires. Euh, deux rôles pour toutes ces icônes là qui vont accompagner nos textes de synthèse. L'accompagnement pour aider à la compréhension. Donc, on essaie de représenter des choses qui sont dans le texte. Et aussi, ben en fait, on voulait que ce, le site devienne une banque de documents prêts à être utilisés pour exercer l'analyse de sources. Donc, par exemple, dans cette... Euh, donc pour cette illustration-là, on pourrait déjà commencer avec cette illustration-là, demander aux élèves euh, qui sont ces gens, où pêchent-ils, d'où viennent-ils pour pêcher, est-ce qu'il s'agit d'établissements temporaires ou permanents en réfléchissant sur les structures là, qui sont montées dans l'image. Euh, donc, c'est ça autant analyse de sources qu'éléments qui peuvent aider à mieux comprendre euh, le, le, le, la matière. Il y a aussi des artefacts archéologiques, des tableaux avec des données statistiques ou dans ce cas-ci, des listes d'informations à, à, à ne pas oublier, euh, des œuvres d'art, des photographies. Et dans le fond, tous ces documents-là, le plus souvent possible, on a essayé que ça, ça soit produit, que ce soit des sources primaires produites dans la période à l'étude. C'est vraiment pas toujours faisable. On s'entend que pour cette période-là, c'est quand même difficile. Mais dans le fond, sinon, si on n'arrivait pas à le faire, on s'organisait pour que ce soit des représentations qu'on peut considérer comme des repères culturels ou des choses qu'on aimerait que les élèves voient plus souvent, comme par exemple les œuvres de Jeffries, qui sont souvent utilisées dans les dossiers documentaires du ministère, par exemple. Donc, elles peuvent être sujettes à une analyse critique. C'est sûr que les Jeffries on peut toujours y réfléchir, mais ça donne quand même une bonne représentation visuelle de la période pour aider à soutenir les apprentissages. Donc, Pascal, tu peux poursuivre. Merci Catherine. Donc, ça vous donne vraiment une tranche, je pense, verticale de, des contenus et de la, de la diversité des manières qu'on a utilisées pour les représenter. Là, maintenant, je n'irai pas autant dans le détail. On va plus passer... Euh, rapidement pour voir c'est quoi les différents modules interactifs qui font partie du site. Donc, dans le site, il y aura beaucoup de Gignalie, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc, c'est vraiment, euh, ça permet de combiner à la fois des pictogrammes, euh, des cartes, euh, des informations textuelles. Donc, euh, en, encore une fois, pour des contenus peut-être plus denses, comme euh, ici quelque chose de plus factuel sur les voyages de quartier, bien, ça permet euh, de, de condenser un peu le contenu euh, de façon euh, différente. Euh, donc aussi, en plus des, euh, des geniali, d'autres types de modules interactifs. Puis là, je vais passer euh, à une autre euh, période du cours. Je suis en 1840-1896, mais c'est simplement pour vous montrer euh, les H5P. J'en ai parlé plus tôt, là, des quiz interactifs qui permettaient, euh, après la lecture d'un texte ou l'écoute d'une vidéo, de juste valider rapidement ses connaissances ou sa compréhension. Ben là, ces, ces modules-là sont intégrés à même les contenus. Dans ce cas si celle-là suivait une vidéo euh, sur le capitalisme industriel, puis euh, l'idée, c'est vraiment simplement de revenir rapidement sur euh, ce qui a été euh, abordé dans la vidéo euh, et ici un tracé le passé, donc une illustration euh, euh, visuelle de ce concept euh, quand même abstrait. Euh, finalement. Euh, dans le dernier type de module interactif, il va avoir les jeux. Donc, les jeux historiques, ça, ça se concentre en quatrième secondaire. Il y en a trois. Euh, C'est une façon un peu différente, là, par le biais d'énigmes, d'enquêtes, euh, de, de retracer, retrouver des documents, des documents historiques ou euh, des cartes, par exemple. Puis, après ça, demander aux élèves de faire des, des, des exercices euh, euh, pour les questionner sur les opérations euh, intellectuelles. Donc, euh, les mettre euh, les mettre vraiment de l'avant, mais plus à travers d'un jeu ou à la manière d'un escape game, pardonnez l'anglicisme, on va essayer de sortir puis passer d'une pièce à l'autre, en, en, en trouvant la solution à nos énigmes. Donc, euh, ça, ça fait le tour pour les différents modules interactifs. Là, je reviens, donc, euh, on revient à la période des origines à 1608 pour terminer notre chapitre sur les premiers contacts. Donc, encore une fois, vous allez voir carte, iconographie. On ne se répétera pas en détail. Ce que je veux vous montrer, c'est la dernière section de ce chapitre-là sur les premiers contacts, qui est notre section activité. Donc, section activité ici, il y a toujours une vidéo de révision euh, qui a souvent été, ben, qui a toujours été euh, élaborée en collaboration avec un de vos collègues, donc enseignants euh, d'histoire. Et finalement, les activités du chapitre. Donc, Ici, euh, en version euh, document Google, comme je l'ai indiqué au début, il y a un cahier de l'élève. Euh, cahier de l'élève euh, pour les activités du chapitre, c'est vraiment des tableaux de résumé. Donc, je vois déjà des gens qui sont en train d'explorer le document, qui ont pris de l'avance sur le webinaire, c'est parfait. Donc, c'est trois, quatre pages avec vraiment euh, l'essence, euh, un peu un retour sur les connaissances plus essentielles euh, par exemple, ici, faire un lien de cause à effet euh, pour comprendre les, les échanges entre les Autochtones et les Européens. Puis ensuite de ça, bien, un tableau qui résume là, spécifiquement chaque objectif des voyages de quartier avec des événements euh, qui marquent ces expéditions. Donc là, ici, on commence à voir qu'on peut utiliser les contenus du site, euh, autant les textes, les iconos que, ou le Gignalie que je vous ai montré plus tôt pour compléter ces euh, activités-là. Donc ça, c'est la première partie des activités du chapitre. Puis dans la deuxième partie des activités du chapitre, il y a des questions avec documents. Donc là, on va inviter les élèves donc à faire des, euh, des analyses euh, de documents, textes, iconographies, euh, par exemple, pour comparer des perspectives sur l'établissement des Français dans la région de Québec. Donc un document sur la perspective euh, européenne, puis un document sur la perspective autochtone. Donc ça, c'est vraiment l'activité pour le chapitre sur les premiers contacts. Donc, ce n'est pas très long, c'est 4-5 pages, comme je le rappelle. Dans les autres activités, il y a toujours un lien vers nos do dossiers documentaires sur document.invistus.jc.ca. Et si vous êtes connecté, euh, vous avez évidemment accès aux pistes de solutions. Donc, euh, ça va être un document Google, mais avec le corrigé. Euh, pour la connexion, c'est vraiment simple. Vous pouvez utiliser le même compte Récit Univers social que pour nos autres sites, que ce soit pour le site document.recitus.qc.ca ou le portail portail.recitus.qc.ca. Vous pouvez vous connecter avec vos euh, données. Sinon, vous pouvez simplement remplir euh, le formulaire d'inscription. Donc ici, euh, quand vous n'êtes pas connecté, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Puis en 48 heures, on devrait euh, répondre à votre, à votre courriel. Donc euh, en acceptant votre demande. Donc, ça, ça termine un peu la première partie du, euh, du webinaire, puis je sais qu'on a pris un peu de retard, mais faites-vous-en pas, la deuxième partie va un peu plus vite parce qu'on a pris de l'avance. Donc, on parle euh, davantage des activités d'apprentissage et de révision dans cette deuxième partie-là. Là, on vient de voir ce qui est en vert, les activités du chapitre, donc vraiment des tableaux de résumé, puis des questions avec documents pour un chapitre en particulier. Là maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ça va être ce qui est en bleu. Donc, euh, c'est des activités euh, pour les périodes au complet. Donc, ils vont regrouper euh, plusieurs euh, chapitres, donc les tableaux de résumé pour une période. Ils pourraient être utilisés à la fin de l'année pour faire la révision ou tout au long de l'année pour compléter les notes de cours, par exemple. On va aussi voir des modules en route vers la réussite, plus orientés sur euh, le développement des compétences. Et finalement, euh, le dernier type d'activité qu'on va voir, ça va être l'enquête sur la période qui demande la recherche et l'analyse avec des documents historiques, plus dans l'optique d'une démarche pour répondre à une question ou problème. Donc, je reviens au site. Je vais utiliser le menu hamburger pour vous montrer qu'il y avait en bleu dans mon tableau. Donc, les documents synthèse en route vers la réussite, enquête sur la période. On peut commencer par les documents synthèse. donc comme je le disais, un document synthèse, ça porte sur l'ensemble de la période, contrairement au cahier de chapitres qu'on a vu précédemment. Donc, si je reprends mon exemple des origines à 1608, ben c'est simple, c'est un petit peu plus long. Donc, Le premier, on parlait de 4-5 pages. Quand c'est un document pour l'ensemble de la période, ici, on doit faire autour d'une douzaine de pages. Donc ici, euh, c'est l'ensemble des tableaux de résumé. Donc, comme je le disais, si on veut prendre des notes ou euh, réviser en fin d'année, euh, puis compléter, en fait, ces tableaux-là à partir des informations du site. Donc ça, ça fait le tour pour le premier type d'activité. Catherine va vous présenter le deuxième type d'activité. En route vers la réussite, ce sont des modules interactifs. Peut-être que vous les avez déjà vus, là, ils ont été accessibles dès l'année dernière. Euh, ces modules-là sont faits pour aider les élèves à mieux comprendre la procédure pour bien répondre aux questions de compétence 1 et de compétence 2 dans la forme ministérielle. Donc, à la première diapo interactive, il y a la mise en contexte avec la question, mais dans ce cas-là, qui est plus comme la, la, la consigne. Et nous, ce qu'on a rajouté, ce sont les éléments d'aspect de trois ou d'aspect de société, lorsque c'est pertinent, pour euh, aider les élèves à la lecture de cette mise en contexte-là. Ensuite, le schéma de compétence 1, avec les documents sur lesquels on doit cliquer pour pouvoir les lire, donc ils apparaissent en plein écran. Et surtout, une première étape de validation automatique pour associer les documents aux éléments du schéma. Donc ça, ça permet aux élèves de se tromper, de recommencer, de voir pourquoi tel ou tel document est associé avec telle ou telle section du schéma. Quand c'est fait, là, on obtient une validation. Donc, bonne réponse et on peut passer à la prochaine étape qui est le remplissage du schéma avec les informations des textes. Pour cette étape-là aussi, on a décidé de mettre une, une notion de, de validation des réponses. Donc, lorsqu'on clique une première fois sur Envoyer, on obtient le corrigé et euh, ça permet à l'élève, en fait, de réécrire sa réponse si jamais vous voulez euh, qu'il vous le remette. Donc, euh, dans ce cas-là, ben, ça, ça montre aussi une possibilité d'arriver à la bonne réponse. C'est sûr que... Euh, ben là Au début, c'est ça, les élèves vont peut-être vouloir juste cliquer sur, euh, sur la réponse, mais l'idée dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment formatif. Donc, c'est pour se pratiquer à travailler avec les documents. Et ensuite, ben, si on demande la capture d'écran, on vous donne la grille d'évaluation qui peut aussi être euh, travaillée avec les élèves. Et euh, ensuite, si on passe à l'autre module, donc, ce sont des modules qui sont liés à des concepts de temps, d'organisation des informations ou d'interrogation sur les connaissances. Le but, c'est de revoir ce qu'on sait de la période, mais d'une manière différente, souvent plus synthétique. Donc, l'exemple qu'on vous montre là, c'est pour la première période de ce qu'on marque 4 C'est une ligne du temps. Donc, oui, on travaille les éléments de la chronologie, bien évidemment, mais aussi dans le cahier d'élèves, on va plus loin. Donc, on veut travailler l'antériorité et la postériorité, euh, et dans le fond, la capacité aussi à décrire les événements de façon assez résumée, souvent avec un, un 3 QO euh, et euh, il y aura aussi un travail de réflexion un petit peu plus poussé ensuite sur comment ces événements-là, qui forment la formation du régime fédéral canadien, vont avoir une influence sur des groupes spécifiques de la population. Dans ce cas-là, ce sont sur les groupes autochtones. Donc, on peut, dans le fond, ça nous permet de revoir tout l'aspect politique de la période, tout en euh, travaillant la chronologie et les concepts de temps. Merci, Pascal. Super. Donc, euh, pour les périodes, je récapitule les contenus, ça va se trouver ici avec les activités de chapitre à chaque fin de chapitre et les activités de révision, donc documents synthèse, euh, module de compétences, puis enquête sur la période, dans l'onglet activité et révision. Il y a aussi une boîte à outils, euh, si vous voulez, des euh, dans le fond, des modules qui décrivent un peu la procédure pour l'analyse documentaire, euh, les opérations intellectuelles, les aspects de société, donc ça, c'est fait pour utiliser avec les élèves, évidemment. Euh, L'ensemble du lexique que vous trouvez dans le texte, vous y avez aussi accès euh, à même le site pour faire une recherche, par exemple, euh, directement dans le lexique comme ceci. Et finalement, une page sur les droits d'utilisation et les droits d'auteur. Euh, évidemment, dans la première, les premières périodes, on a essayé plus souvent que ce soit du domaine public. Mais euh, vers la fin, donc 45, 80, 80 à nos jours, il y a souvent les images pour lesquelles on a eu une permission spéciale. Donc, il euh, faut aussi obtenir une permission pour les utiliser. Mais c'est très clair, la licence, ça va toujours être en rouge quand il y a cette notion-là. Puis si vous vous souvenez plus des particularités, ben, la page droits d'utilisation est facilement accessible. Donc, ce euh, qui complète un peu notre aperçu, notre survol rapide et dense des contenus, des activités d'apprentissage et finalement, qu'on ouvrirait sur une discussion. Euh, donc, je sais qu'il reste quatre minutes avant la fin. S'il y a des gens qui veulent partir à demi, il n'y a aucun problème, mais nous, on va rester aussi longtemps qu'il faut euh, pour échanger avec vous. On a vraiment hâte d'entendre vos commentaires. Euh, je vous laisse quand même ce lien WooClap là, si vous ne pouvez pas le remplir maintenant, le remplir plus tard parce qu'on voudrait savoir, ben, entre autres, qu'est-ce que vous feriez avec ça en classe demain matin? quest euh, ce qui manque des choses? Donc, euh, quelles sont vos questions aussi? Donc, vous pourrez utiliser le WooClap que je vais mettre à l'instant dans le chat pour pouvoir, euh, pouvoir nous partager euh, toutes vos impressions. Je pense que ça, ça sera le bon lien. Les deux fonctionnent. Super. Euh, donc, euh, dans la présentation, il y a d'autres ressources du Récit Univers social. Puis ceux, euh, dans le fond, en fait, si vous voulez votre badge pour l'attestation de développement professionnel, euh, vous pouvez le vous connecter euh, dans un premier temps à Campus Récit. Là, c'est bien important de le faire à, en deux étapes. On se connecte sur Campus Récit avec le premier lien. Euh, que Maud doit avoir déjà mis dans le chat, puis ensuite de ça, une fois qu'on est connecté, on va cliquer euh, sur le deuxième lien, donc euh, la procédure est très claire ici, si après coup vous voulez aller chercher euh, votre badge. Euh, donc, je mettrai fin au, au partage d'écran, pour qu'on puisse, euh, moi je ne vous vois pas en ce moment, j'aimerais ça vous voir pour pouvoir commencer à prendre, répondre à vos questions.